Alors bonjour, bonjour, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Alors c'est Kaby Biambou Junior, autre YouTuber, j'espère que, voilà, le son passe bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler simplement de comment, alors entrer dans son compte e-bourse lorsque l'on a perdu son code, comment faire alors beaucoup d'étudiants euh, voilà, m'ont posé des questions sur ma plateforme YouTube. Alors comment entrer sur son compte e-bourse euh, e Comment voilà faire lorsque on est allé à la LNBG et que on allait faire toutes les démarches Mais alors que l'on introduit soit son adresse mail, son mot de passe, voilà rien ne fonctionne. Alors yes. comment cela se fait Alors nous allons commencer dans quelques instants. D'abord avant la transition. Yes. Voilà, donc je disais, nous allons aujourd'hui, voilà, aborder un thème très simple. Alors, lorsque vous avez alors été à l'NBG pour un problème euh, euh, suivant, par exemple, vous avez un problème concernant... Voilà votre compte e bourse vous n'arrivez pas à entrer. Ou surtout, si vous avez oublié votre mot de passe, ou si vous avez oublié votre adresse email. mail alors qu'est-ce qu'il faut faire Alors, franchement, je, je ferais mieux donc, de vous le montrer sur, directement sur le navigateur pour montrer comment les choses se passent. Mais déjà, avant de commencer ou avant de prendre conseil, je voudrais déjà dire, voilà dans les mesures extrêmes. Disons, si vous avez oublier votre mot de passe. Alors là, ça peut encore être possible parce que si vous avez oublié votre mot de passe et que vous avez toujours votre adresse mail dans votre téléphone ou voilà, avec vous, donc vous pourrez toujours donc cliquer sur mot de passe oublié. On pourra donc vous générer, la NBG pourra vous générer un nouveau mot de passe pour vous permettre de vous connecter. Maintenant, si vous avez par exemple égaré également votre adresse mail, là, vous devrez complètement, voilà, vous tourner vers la NBG. Donc, si vous avez égaré votre adresse email que vous ne savez plus comment faire, alors allez à l'ANBG. J'espère que je me suis fait d'y entendre. Bon, et maintenant, il y a d'autres qui mettent à la place des adresses mail les identifiants. Et moi, je vais traiter le cas de ceux-là qui ont oublié leur mot de passe. Allez, on va tout de suite sur navigateur après la transition. Donc, allez, suivez-moi. Alors, là, nous sommes sur le navigateur. J'espère que vous m'entendez bien. Nous sommes sur le navigateur. Et voilà. Donc, nous allons directement aller sur l'exemple d'un compte Voilà e-bourse. Désolé déjà pour ça. Donc, nous allons directement aller sur l'exemple d'un compte e-bourse. Voilà. Laissez-moi revenir un peu. Donc, alors... Nous allons aller directement sur notre compte e-bourse ici. Voilà. Dans le MBG. Alors nous allons nous connecter sur notre page. Voilà, MBG. Et voilà, nous allons arriver complètement ici. Alors, tout se passe ici. Alors, si vous êtes ici, vous voyez bien que ici, moi, au lieu de mettre mon adresse mail, c'est aussi ça la difficulté. Lorsque vous créez votre compte e-bourse, il est mieux ensuite de modifier, c'est-à-dire au lieu de mettre votre ici, votre mail, modifiez et mettez votre identifiant. C'est-à-dire, vous aurez un mail et un identifiant. Si vous oubliez votre mail, vous pouvez mettre votre identifiant. Et l'identifiant, voilà, c'est comme un nom. Il faut écrire un nom, votre prénom. Vous voyez que moi, c'est mon nom et mon prénom que j'utilise facilement au lieu de retenir une longue adresse donc simple ça déjà l'astuce donc pour ceux qui oublient leur adresse mail je disais rendez vous à la nbg au plus vite mais pour ceux qui oublient leur mot de passe pour ceux qui ont oublié leur mot de passe ici vous n'arrivez plus à entrer vous n'arrivez plus à entrer alors qu'est ce qu'il faut faire simplement vous descendez ici plus bas alors mot de passe oublié vous cliquez sur mot de passe oublié ici vous êtes sur mot de passe oublié ok si vous êtes sur le mot de passe oublié alors mot de passe oublié c'est ici vous devriez simplement voilà euh, entrer votre adresse mail donc l'adresse mail que vous avez créé votre compte e-bourse donc vous entrez cette adresse mail ici voilà vous allez écrire quelque chose comme ça si hein, je donne juste un exemple hein, et puis vous allez mettre gmail voilà gmail et point com et vous ajoutez un truc comme ça. Voilà. Mais cela c'est simplement voilà votre adresse email que vous avez créé votre compte e-bourse. Alors, quand vous aurez mis votre adresse mail, ensuite vous allez simplement envoyer. Je rappelle que cette adresse mail là doit être enregistrée dans votre téléphone ou dans votre ordinateur de telle sorte que lorsque vous en verrez donc, mot de passe oublié, la NBG vous renverra ce mot de passe dans cette adresse mail qui est dans votre téléphone. C'est pourquoi je dis, si vous avez égaré votre adresse mail, ce n'est pas possible de faire mot de passe oublié parce que vous n'avez plus votre adresse mail car votre mot de passe qui vous sera envoyé sera dans l'adresse mail. Donc, il est mieux toujours de se souvenir de son adresse mail. J'espère qu'on s'est bien fait comprendre. Donc, je revenais ici. Alors, je disais donc, la meilleure astuce, c'est donc de garder souvent son identifiant. Donc, la meilleure solution, c'est soit aller à l'NBG, hein, soit aller à l'NBG. Voilà, je reviens sur l'écran. Donc, je disais, la meilleure astuce, c'est soit aller à l'NBG si vous avez perdu votre adresse Gmail, ou soit faire mot de passe oublié et se faire générer nouvelle, un nouveau mot de passe, s'il vous plaît, un nouveau mot de passe par l'NBG. Et ce mot de passe vous sera envoyé par votre voilà dans votre boîte mail qui sera et qui est dans votre téléphone donc Dieu grâce gardez vos adresse mail pour plus de sécurité sur le plus important donc merci j'espère que cette vidéo voilà vous a aidé ce tuto vous a aidé voilà nous sommes juste à 74 abonnés c'est pas grave mais je mets encore des, des vidéos pour aider les, pour plus vous aider vos bacheliers et là je suis en train de travailler sur les nouvelles vidéos pour voilà comment aider les nouveaux bacheliers à créer leur compte e-bourse. Il y a plein de vidéos sur la sur les bourses, comment avoir les bourses et puis les bourses, quels sont les types de bourses. Voilà. Abonnez-vous surtout. Voilà. Et vraiment, poussez les autres à regarder mes vidéos. Ce sont une très bonnes vidéos de qualité. Et vraiment, voilà. Passez une belle soirée et une bonne journée. Donc, à la prochaine. Merci de liker et de partager surtout le lien. Alors, à la prochaine. <rire>